Quand on réimplante des arbres sur une prairie, euh, il y a deux possibilités. Soit on va faire en sorte que l'arbre ne modifie pas complètement le système de pâturage, ou soit on peut utiliser, en fait, on peut utiliser cette contrainte, euh, en fait la contrainte c'est protéger les arbres des animaux. Euh, soit on peut utiliser cette contrainte comme une opportunité, et là, c'est là où on fait le lien avec les, les systèmes de pâturage tournant. Où en fait la ligne d'arbres, plutôt que de la protéger individuellement avec des systèmes relativement coûteux, eh ben, on peut la protéger potentiellement, euh, on peut protéger une ligne d'arbres avec de la clôture quoi. et là euh, ça va constituer en fait une série de plus petites parcelles et euh, voilà, ça, ça peut constituer c'est pas obligatoire hein, mais euh, un nouveau système de pâturage plus dynamique après euh, sinon fondamentalement si on protège les arbres individuellement ça change pas le système de, de pâturage il y a certains éleveurs qui vont adapter euh, les animaux qu'on met sur la, sur la parcelle. Euh, voilà des animaux peut-être plus petits pour, euh, voilà, pour que potentiellement ils abîment moins les arbres. Euh, ça peut, euh, voilà, on peut. Voilà, on peut mettre des animaux plus petits. Après, il faut faire attention parce qu'on met des génies, c'est euh, aussi des animaux qui sont un peu plus, euh, euh, voilà, plus curieux et qui peuvent aussi faire des dégâts. Fondam enfin, pas, on n'est pas obligé de changer son système de pâturage quand on met des arbres. Après, euh, euh, voilà, si on a une. Euh, je pense à des gens qui seraient en rotation longue avec une prairie temporaire et des cultures. Euh, Prairies temporaires euh, pâturées, bah finalement, il vaut peut-être mieux euh, mettre les arbres à la fin de la prairie, avoir quelques années sans pâturage pour s'assurer que l'arbre ne soit pas abîmé par les animaux. Ça, ça pourrait être, ça pourrait être une piste. Moi je sais qu'en tant que conseiller, quand je. Quand on choisit la protection des arbres, on fait euh, finalement on prend en compte euh, les techniques de pâturage. C'est-à-dire que moi je ne vais, je vais pas demander à l'éleveur de s'adapter. Par contre, je peux adapter les protections au système de pâturage. Et on sait que euh, plus le pâturage sera extensif, plus les animaux resteront longtemps sur la même parcelle, plus ils vont s'intéresser aux arbres. Alors qu'en pâturage tournant, voilà, les animaux ils sont, ils passent vite et il y a moins de dégâts sur les arbres.